Territoire foisonne de belles énergies. C'est pourquoi, entre chaque rencontre de porteurs de projets ou portraits d'artistes, je vais publier sur Esperluette ces petits bonus plus courts pour mettre en avant une association du Vaucluse, vous expliquer son champ d'action et, je l'espère, vous donner envie à votre tour de les soutenir ou de vous engager en tant que bénévole. Bonne écoute Je suis Céline Donzé, je suis chargée de développement de l'association Réseau. C'est une association d'action sociale qui a été créée en 2007, qui est elle-même issue de trois autres associations vauclusiennes qui ont fusionné à ce moment-là. Donc c'est une expérience dans l'action sociale depuis plus de 35 ans sur le territoire du Vaucluse maintenant. Et donc nous aidons, enfin nous, nous accompagnons les personnes en, en, en situation d'isolement ou de fragilité sociale, économique ou de santé. Pour répondre à cette grande mission, Réseau a développé un certain nombre de services et gère un certain nombre d'établissements euh, en fonction de quatre grands champs de compétences aujourd'hui. Ces quatre grands champs sont euh, l'hébergement et le logement dans lequel on retrouve des services de premier accueil, un centre d'hébergement et de réinsertion sociale que la plupart des gens connaissent un petit peu mieux via le 115. Ces personnes qui font, le, qui font ce numéro 115 arrivent sur une plateforme et cette plateforme départementale qui est tenue par le SIAO réoriente ensuite ces personnes sur des places d'hébergement dont certaines sont donc gérées par réseau. Nous avons aussi des accueils de jour qui permettent de répondre à des besoins de première nécessité, le, voilà, sur le petit-déjeuner, la son se laver soi-même, donc différents services qui permettent à la fois euh, voilà, d'être hébergé ou d'être logé sur le plus long terme ou d'être accompagné aussi dans des problématiques de logement puisque nous venons en aide aussi à des personnes ou des familles qui euh, ont des difficultés pour payer leur loyer ou qui sont menacées d'expulsion, ou euh, voilà qui n'ont qui pas un logement euh, adapté à leurs besoins, ou qui sont en logement insalubre, enfin voilà. Toutes sortes de problématiques liées au logement sur lesquelles on peut accompagner les personnes. Euh, le deuxième champ de compétences de réseau, c'est l'accueil, l'accompagnement et la mise à l'abri des femmes victimes de violences, euh, notamment au sein de leur couple, même si aujourd'hui euh, le champ s'est un petit peu ouvert puisque nous répondons aux besoins de, des femmes euh, victimes de violences sexistes en général, pas uniquement au sein du couple mais aussi sur leur lieu de travail, dans les transports, dans la rue. Et là, Réseau est porteur d'un dispositif départemental puisque c'est l'accueil de jour départemental pour les femmes victimes de violences qui se situe à Carpentras. Et là, nous accompagnons environ 400 femmes par an. Et le troisième champ de compétences, c'est l'insertion professionnelle. Puisqu'une fois que euh, voilà, les gens sont accompagnés, qu'ils ont un toit sur la tête, et bien pour le garder, il faut des revenus. Alors là, deux services, bien sûr, donc Réseau et référent RSA, un hein, référent spécifique RSA, et peut donc accompagner des publics sans domicile vers, vers l'insertion professionnelle et Réseau est également porteur d'un chantier d'insertion qui pour les Carpentraciens est donc situé face à la Porte d'Orange et qui s'appelle Histoire d'objets, qui embauche des personnes éloignées de l'emploi sur des contrats d'insertion et l'objectif du chantier c'est donc de récupérer et de relooker des meubles, des objets déco et de leur donner une deuxième vie, un peu comme on peut aussi donner voilà, une deuxième chance, une deuxième vie à, à ces personnes qu'on accompagne. Ils, le, ils font de même avec les objets et ils les vendent via la boutique qui est donc située donc au 23 boulevard du Nord à Carpentras. Dernier champ de compétences, réseau est également organisme de formation. Alors là, au niveau national... Et euh, nous formons deux, deux types de publics, les professionnels, sur les thématiques liées justement aux violences faites aux femmes. On les forme donc à comment les repérer, comment les accompagner, comment les orienter, afin d'améliorer la prise en charge des victimes sur le territoire. Et nous formons également, nous, sommes, nous intervenons en formation initiale, donc dans les instituts de formation ou dans les écoles, notamment par exemple avec l'IMF à Avignon, où nous formons les futurs travailleurs sociaux à ces problématiques, dans le cadre de leur, de leur diplôme. Donc réseau... Euh... À une casquette donc organisme de formation et un nouveau site internet donc vient d'être mis en ligne qui s'appelle donc réseau-formation.fr et euh, sur lequel euh, sont présentés tous les modules de formation et tous les euh, les professionnels et euh, voilà tous les, les, les, les publics qui peuvent se former et, et voilà on peut on peut être on peut s'inscrire en ligne directement sur le site euh, donc réseau euh, est basé donc le, le siège est à Carpentras nous avons également des locaux sur Orange où quasiment toutes nos actions sont dupliquées sur le territoire d'Orange, mais nous avons maintenant une, une, une action quasi départementale puisqu'en fait, sur bon nombre d'actions notamment sur le service des violences faites aux femmes, nous avons des permanences et des antennes un petit, dans plusieurs villes du territoire. Historiquement plutôt Nord-Vaucluse, mais aujourd'hui vocation départementale. Si vous êtes en situation de précarité à la rue que vous avez besoin de prendre un café, une douche, de venir laver du linge, etc. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez vous présenter à l'accueil de jour à, au 259 bis avenue pierre sémar à Carpentras tous les matins du lundi au vendredi et ce lieu est accessible de façon complètement inconditionnelle. Euh, pareil, si vous êtes plutôt dans une situation euh, euh, où vous vivez une situation de violence au sein du couple, de votre, de votre travail ou euh, dans la rue, dans les transports et que vous souhaitez en parler, là aussi vous pouvez venir directement et sans aucun rendez-vous sur l'accueil de jour qui est à la même adresse et qui est dédié spécifiquement à ces problématiques. Par contre, pour le reste des dispositifs, normalement, cela se fait effectivement soit par la, la plateforme du SIAO dont j'ai parlé tout à l'heure soit par le biais d'une assistante sociale de secteur qui ensuite oriente vers l'association. Mais voilà, comme tout ça est un petit peu compliqué quand on ne connaît pas bien tous ces, ces, tous ces circuits, les, le mieux c'est effectivement d'appeler directement l'association réseau et on vous orientera de, de la meilleure des façons en fonction de votre problématique. Au 04 90 60 36 84. Les besoins euh, sont de plus en plus euh, criants pour certaines euh, de population euh, où euh, des... les solutions sont quasi inexistantes et donc du coup Réseau essaye justement de, de monter et de créer des solutions. Et dernièrement, nous prenons en charge un dispositif tout récent qui s'appelle Toi d'abord qui euh, va permettre à de jeunes gens entre 18 et 25 ans qui, souffre, qui souffrent pardon, de, de problèmes euh, psychique et psychiatrique lourd d'avoir un toit et ensuite d'être accompagné vers l'inclusion. Et nous avons effectivement besoin à la fois de dons en nature puisque nous allons avoir besoin de meubler justement les logements dans lesquels ces jeunes vont être hébergés. Alors voilà, nous sommes preneurs de tout ce qui peut être linge de maison, électroménager en bon état, vaisselle, enfin voilà, tout ce qui peut permettre d'équiper un logement. Euh, mais nous sommes aussi en, en recherche justement de personnes euh, et donc là de bénévoles qui seraient euh, voilà, disponibles quelques heures par semaine puisque c'est un public qui va avoir besoin d'être accompagné dans certaines démarches, qu'elles soient euh, de démarches à la vie citoyenne, vers la culture, vers le sport. Euh, voilà, donc c'est plutôt des personnes qui vont être là en soutien sur des en soutien logistique et en aide à la mobilité de ce, de ce public. Si des personnes sont intéressées et entendent cet appel à bénévoles, ils peuvent appeler directement le standard de l'association et on les, on les aiguillera et on, on les recevra pour voir voilà, de quelle façon on peut travailler ensemble. Alors aujourd'hui, Réseau est une association euh, très professionnalisé parce que les problématiques de nos publics étant assez lourdes, c'est vrai qu'on a, a fait le choix de, de professionnaliser beaucoup l'association. Euh, Aujourd'hui c'est 50 salariés, plus de 2500 personnes reçues. Ces 50 salariés sont appuyés par une, une vingtaine de bénévoles très très actifs euh, certains sont actifs sur le, le service des violences faites aux femmes. Ils, elles, elles participent et elles tiennent des permanences, notamment d'écoute sur le territoire. D'autres interviennent euh, auprès des, enfin, au sein des accueils de jour le matin. Euh, voilà, D'autres encore au sein du CHRS, enfin, du centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et aujourd'hui, on a à peu près 80 adhérents sur le département. Pour, pour venir un petit peu diversifier aussi euh, euh, et nous permettre de pallier euh, la, la, la, baisse, euh, la baisse de financement de, certaines, de certains financeurs publics. Aujourd'hui, euh, l'association, bien sûr, est en recherche de fonds, euh, de fonds privés euh, pour financer ses actions et donc ouverte à, à toute euh, co-construction de projet avec euh, voilà, une entreprise du territoire qui souhaiterait soutenir nos actions dans le cadre de sa politique RSE. Où, voilà, on est ouvert effectivement à à ce genre de collaboration et de partenariat sur le territoire. Ce qui permet en plus d'une défiscalisation, que Réseau est organisme d'intérêt général. Et le site internet de l'association Réseau est accessible au www.reseau.fr.